Bonjour, je suis Maria Quylinte et euh, je suis un des auteurs euh, du, de l'ouvrage que je vais vous présenter, le manuel des pratiques intégratives. Euh, les autres auteurs sont euh, le docteur gary Grouanec et euh, Rose Bay. Et Nous avons conçu ce manuel euh, comme un guideline aux interventions euh, pour les enfants présentant des troubles du spectre autistique. Il s'adresse aux professionnels qui accompagne ces euh, enfants et euh, ce manuel a été rédigé par un groupe de professionnels euh, de la paix de psychiatrie basé en Bretagne. Il a été coordonné par euh, nous trois euh, qui sommes paix de psychiatres, toutes les trois engagées dans les services de soins et nous avons euh, reçu le soutien des principales associations et sociétés savantes euh, de psychiatrie. Euh, notre objectif, nos objectifs de départ, était de préciser, et formaliser euh, nos prises en charge pour les rendre plus lisibles pour les professionnels et les, et les, et les parents, euh, de euh, évaluer et améliorer nos pratiques de soins euh, pour créer une dynamique de partage, de, de connaissances et, et, et de cliniques. Au cours de la démarche, préciser et décrire nos prises en charge a été l'objectif le plus difficile à cerner et à réaliser. Alors nous avons euh, décrit neuf domaines du développement de l'enfant euh, en tenant compte de l'impact de la symptomatologie autistique les domaines sont le sensor moteur la communication l'émotion angoisse comportement les ressources familiales entre autres et pour chaque domaine nous avons explicité nos différentes lectures du fonctionnement autistique à partir de notre expérience clinique et de nos références théoriques Ensuite, nous avons euh, objectivé le profil de l'enfant, ses compétences, ses particularités pour déterminer les interventions thérapeutiques et éducatives selon les objectifs que nous avions euh, euh, fixés. Et euh, ces interventions s'articulent dans le projet individualisé, évolutif, élaboré en lien avec la famille. Et à plusieurs reprises, nous avons euh, mis l'accent sur l'importance que nous donnons à la qualité de la relation soignante et éducative. Ce travail a aussi permis de créer les bases pour une démarche évaluative qui s'est réalisée dans un projet de recherche euh, qui a impliqué euh, une vingtaine d'équipes euh, des services de pédopsychiatrie sur toute la France et qui a confirmé l'efficacité de notre approche. Nous avons donc souhaité publier ce manuel pour contribuer à soutenir, à structurer le travail quotidien et à partager les connaissances acquises.